Oui, alors, euh, la façon dont je vous propose de procéder, euh, j'ai essayé de relever au cours des, des, des présentations que vous avez eues, euh, un certain nombre de mots. Euh, et puis après, j'ai un certain nombre de boîtes. Euh, donc l'idée, c'est d'abord de voir... Donc Je vous propose de démarrer avec cette, cette liste de mots. Il euh, y a tout hein, là-dedans. Euh, et, et vous avez compris le, le principe c'est qu'on va identifier des mots alors, sont, alors il y a des trucs qui sont vraiment des concepts il y a des choses qui sont plus des objets astrophysiques ou, euh, et, et après euh, l'idée c'est d'en prendre certains de compléter cette liste d'abord donc je vais d'abord vous demander de, de voir s'il y a des, des mots clés euh, que, qui vous semblent manquer qu'on rajoute à cette liste et après l'idée va être de les prendre les mettre dans des boîtes et mettre des flèches pour essayer d'expliquer de, un petit peu les liens entre tous ces concepts. Donc je vous laisse lire et la proposition d'abord c'est d'essayer de compléter ça. Je vous ai mâché le travail. mais il y a... Donc on avait dit géante rouge, naine blanche. Recombinaison. Oui. Je vais mettre autour de CMB. Vous avez d'autres propositions À ah, sombre, ouais. Ça fuse. On démarre avec ça. Donc maintenant, je vous propose de regarder ça, de, de prendre les je sais pas, 4 ou 5 plus importants qu'on va essayer de placer dans, dans le diagramme suivant et petit à petit, on va organiser les choses, les, les liens entre. Donc dans les concepts les plus importants, qu'est-ce que vous choisiriez Euh, alors qu'est-ce qu'on prend On prend univers observable. Alors, vous les Big Bang ou modèle du Big Bang pas, vous avez, Je ne sais pas si vous avez compris que c'est pas la même chose. C'est pour ça que j'ai mis les deux, en fait. Euh, Big Bang, c'est vraiment... L'explosion initiale, c'est généralement ce que dans le grand public on, enfin, on voit par Big Bang. Mais les physiciens utilisent une autre expression qui est modèle du Big Bang, euh, qui est en fait l'idée d'un univers qui euh, est chaud et dense au début et qui se refroidit. Euh, donc quand on dit qu'on vérifie par exemple le Big Bang, euh, j'ai vu ça dans un des transparents de je ne sais plus qui, c'est pas du tout qu'on... Enfin, Souvent, quand vous voyez les physiciens qui vous disent on teste le Big Bang, ce n'est pas du tout le Big Bang, l'explosion initiale qui teste, c'est le modèle du Big Bang qui teste. C'est-à-dire le modèle d'un univers chaud et dense à une époque, et puis euh, qui, euh, qui est de plus en plus froid et de moins en moins dense. C'est généralement ça qu'on appelle le modèle du Big Bang. Donc, généralement, quand on teste le modèle du Big Bang, on ne teste pas du tout la singularité initiale, et généralement, on laisse ça de côté. Évidemment, les deux sont liés, parce que si vous remontez dans le temps, euh, et, et vous remontez longtemps, l'univers est de plus en plus dense et de plus en plus chaud, donc il y a un moment où il est infiniment dense et, et infiniment chaud donc, donc les deux sont liés, mais il faut faire attention que euh, j'ai déjà remarqué par exemple quand on parle au grand public, les, les, le grand public Big Bang pour eux c'est euh, et, et les physiciens ont tendance à parler du modèle du Big Bang qui est quelque chose d'assez différent donc euh, euh, alors vous voulez quoi les deux euh, évidemment les deux sont liés donc bon allez, je propose qu'on déplace les deux Ensuite, on met vitesse de la lumière. Donc je vais commencer à organiser les choses. Ok. Ensuite, on peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire partir du univers observable, on a déjà placé vitesse de lumière et puis placer un certain nombre de... De concepts qui sont, qui, qui vous pensez être associés, c'est aussi une, une façon de faire. Matière sombre, matière baryonique. Bon, pour l'instant, je l'ai relié à l'univers observable. Est-ce que ça fait partie de l'univers observable la matière sombre bon, Après, on peut mettre des couleurs. Vous pouvez distinguer plusieurs types de choses, des concepts, des objets, des, des hypothèses, des... Je proposerais quand même qu'il y ait une flèche entre univers observable et matière sombre parce que normalement elle est observable. On vous a parlé de la courbe de rotation des galaxies, on vous parlait de lanti gravitationnelle Alors ça reste avec peut-être un point d'interrogation, on peut rajouter ça parce qu'il y a d'autres possibilités. Euh, mais, euh, et en tout cas quand on dit l'univers observable, normalement ça inclut les halos de galaxies, et les choses comme ça. Euh, et je vous propose de mettre modèle du Big Bang au-dessus. Parce que l'univers observable ça tendance à être plutôt l'univers qu'on observe aujourd'hui. Donc c'est pour ça que moi je vous avais dit de, de, partir des, avais proposé de partir des premiers des concepts qui vous paraissent un petit peu centraux. Et, enfin je ne sais pas, on peut s'organiser autour de quelques concepts centraux. Quelqu'un propose un point de départ On pourrait partir du modèle du Big Bang et voir tout ce qui va appuyer ce modèle. quoi. Par exemple le CMB ou l'extension de l'univers, etc et après voir enfin, comment, finalement, ça se construit, quoi. Enfin, oui. C'est une idée. Ça vous convient Donc, je vais commencer par ramener les choses. Euh, donc, qu'est-ce que vous rameneriez dans cette liste euh, associée au, au, au, au modèle du Big Bang J'ai l'impression qu'on va se retrouver avec tout au total. Il vaudrait mieux non, non, faire Non, non, il y, non, non, y a plein de trucs qui massent de chandra car accélérateur, corde, quasar, tout okay. ça, ça c'est n'est pas de tout ce qui va voir avec le modèle du Big Bang. Donc expansion, inflation, vous avez dit structuration aussi, je crois. Donc on emmène aussi Big Bang. Alors j'ai entendu temps et espace, mais temps et espace, c'est déjà une enfin c'est une notion qui est reliée. Euh, le, le, le, le modèle du Big Bang lui-même, c'est-à-dire l'évolution de l'univers, se préoccupe assez peu du temps et de l'espace, euh, c'est plutôt des, des, des notions qui sont liées directement à l'explosion initiale, l'émergence du temps, l'émergence de l'espace, donc on, on pourra peut-être le relier à Big Bang, ça, plutôt qu'à euh, CMB, oui Euh, alors ensuite, synthèse des éléments à votre avis, c'est dans le, c'est dans le modèle de Big Bang ou pas ben, Il y a deux choses en fait. La synthèse des éléments légers, c'est une prédiction du modèle du Big Bang. C'est-à-dire que les éléments légers ont été synthétisés lors de l'évolution primordiale. Euh, les éléments lourds, ont, et comme on vous l'a dit, ont été euh, synthétisés dans les étoiles. Donc, euh, euh, donc synthèse des éléments euh, va apparaître deux fois en fait. Alors, vous les mettez dans quel ordre Donc, on va dire que tout ça, c'est le modèle du Big Bang en fait. j'imagine qu'on peut démarrer par big bang alors, là dedans il y, a, il y a plusieurs choses parce que il y a des... comment dire des phases du modèle du big bang depuis le big bang jusqu'à... alors il faut, faut que vous me disiez un peu comment, comment vous, vous repérez ça et puis il y a des concepts comme expansion etc donc qui sont peut-être euh, je vous propose par exemple de sortir expansion c'est pas une des phases de, du modèle, c'est plutôt un concept associé. C'est pas une phase parce que l'expansion, elle dure euh, pendant tout le, toute l'évolution de l'univers. Euh, tandis que vous voyez, voyez qu'il y a des trucs comme l'inflation, c'est une phase qui suit le Big Bang. Euh, la structuration, elle apparaît de la matière, elle apparaît après. Donc il y, y a toute une série de phases. La structuration se fait petit à petit. Euh, oui, euh, maintenant... Euh, ça dépend de ce qu'on ce qu appelle structuration. Souvent, c'est structuration de la matière, donc c'est formation des galaxies et des étoiles. Parce que moi, ce que j'avais compris justement, c'est que finalement, la hum, structuration des galaxies était déjà euh, préexistante, euh, mais euh, de manière très peu visible dans des, des petites inhomogénéités initiales. C'est vrai. C'est vrai. On appelle ça une structuration ou pas euh, donc, euh, on va pouvoir, structuration est peut-être un concept aussi qu'on va sortir comme expansion. Euh, au fur et à mesure que l'expansion se produit, il y a de la, la, la structuration. Peut-être que c'est ça qu'il qu faut faire. Euh, je ne sais pas. Et à ce moment-là, on mettrait galaxie, étoile. Euh. Donc, est-ce que vous voulez qu'on sorte structuration comme étant un concept associé au, au modèle du Big Bang, de la même façon que expansion est associée, mais on fait comme ça Bon, je le mets de l'autre côté euh, donc, vous êtes d'accord qu'on met inflation après Big Bang Qu'est-ce que vous, -vous après La synthèse des éléments, alors j'ai dit qu'il y avait la synthèse des éléments lourds et légers, euh, c'est avant. La sombre, vous avez compris qu'on utilise la sombre pour. On dit que l'univers est, est opaque avant, le, euh, avant la recombinaison. Généralement, on réserve la sombre euh, euh, à ce qui a suivi la recombinaison euh, et, et au moment où il n'y avait pas encore d'étoiles chose qui correspondent à, à l'âge noir. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. mais Non, justement, il dit qu'âge sombre, c'est après la recombinaison. Mais comment s'appelle avant la recombinaison Âge opaque enfin, je sais pas Ça n'a pas de nom. Mais... L'univers est opaque, mais... mais euh, ben on a... écrit univers opaque. Alors quelque part. Je... Hein, je, je, je précise les choses. Au début, la lumière, l'univers est opaque parce que la lumière ne traverse pas les... Enfin, N'arrive pas à se propager parce qu'elle interagit avec les électrons libres. Euh, après la recombinaison, il y a de la lumière euh, qui est, qui est, qui est la, la lumière émise par le, le corps noir à, à 3000 de, degrés Kelvin. Donc cette lumière-là, l'univers est transparent, elle se propage. Mais à part cette lumière primordiale, il n'y a pas encore de la lumière qui vient des étoiles. Et c'est simplement quand les galaxies et les étoiles se forment. Euh, donc, donc il y a toute une partie où il n'y a pas de source de lumière dans le, à part la lumière primordiale. Euh, donc, on baigne dans la lumière primordiale, mais il n'y a pas de source de lumière. Comme, euh, donc, le, le ciel n'est pas lumineux, par exemple, euh, en tout cas. Euh, et et c'est simplement quand les étoiles, les galaxies et les étoiles se forment, euh, qu'à ce moment-là, on, on a euh, effectivement... Donc, c'est cette, cette période-là qu'on a tendance à appeler H sombre. Euh, donc, je vous propose qu'H sombre, donc je le mette après recombinaison... Ouais, donc je pense que je vous propose de sortir CMB, parce que le CMB n'est pas une étape, c'est un signe de, de l'époque la, de, de, la, la, de recombinaison, mais pas, euh, Donc je vous propose de le sortir euh, et, et le mettre à l'extérieur. Ça va être un peu compliqué le diagramme. Et ensuite, ce qui arrive, c'est ce qu'on a dit, c'est galaxies et étoiles. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les observables, et galaxies étoiles, c'est des observables. Et de l'autre côté, il y a le côté historique euh, qui découle du modèle. Donc euh, là, il y a encore des observables dans le... Galaxies étoile étoiles, ils n'ont pas à être là-dedans. Et quelque part, synthèse des éléments, je ne sais même pas si ça peut être dans le modèle du Big Bang. Quoi. Si, si, parce oui. que vous avez vu que... Alors on va peut-être appeler formation des galaxies et formation des étoiles. Euh, c'est vraiment, ça fait partie du modèle du Big Bang... Le modèle du Big Bang est un modèle qui vous explique comment les galaxies et les étoiles se sont formées. Hein. C'est ce que vous avez expliqué. Euh. Donc on peut mettre formation des galaxies et des étoiles si vous voulez, mais c'est une partie... Si on dit que le modèle du Big Bang est testé, ce n'est pas simplement par le fond cosmologique, ce n'est pas par la, uniquement par la synthèse des éléments lourds, mais c'est parce que vous avez vu que même s'il y a des problèmes à très petite échelle, on arrive à faire des simulations qui... Donc moi je veux bien mettre formation des galaxies, formation des étoiles. On appelle ça parfois formation des structures. Si vous voulez que je mette ça, vous voulez que je mette ça. Donc je vais sortir galaxie étoile, on va les mettre ailleurs. Donc on va laisser tomber structuration par contre, parce que c'est un peu la même chose. Enfin, enfin, je sais pas. Euh... Non, sauf que vous m'avez dit que structuration, ça, ça, ça, c'est l'univers qui structure, donc on peut garder ce concept, je ne sais plus où il est. Tout ça est relié évidemment à l'expansion. Tout ça est aussi une question de structuration. Alors, comme a dit quelqu'un, ce n'est pas nécessairement des flèches de même euh, genre. Et, et, et tout ça, ça serait... Euh... Écoutez, je vous propose que la grande boîte qui est au centre, on l'appelle modèle du Big Bang. Je vais, je vais le mettre euh, là. Vous me dites si je fais quelque chose qui ne vous paraît pas... Euh... Il euh, n'y a pas ionisation aussi dans le modèle du Big Bang, à un moment, oui. juste après l'âge sombre Juste après L'âge sombre et pendant la formation des structures Oui, c'est ça. C'est quand les étoiles se forment, donc euh, on va mettre l'âge sombre. Euh, oui, pardon. Non, euh, pardon, ionisation. Ré... En fait, on appelle ça même la rayonisation ouais. Non, mais il y a un lien, par exemple, entre expansion et longueur d'onde. Donc, c'est pas... Donc, est-ce que vous voulez reprendre un autre grand bloc donc... Qu Qu'est-ce qu que vous voulez qu'on fasse à partir de là On commence à avoir une structuration euh, du chaos initial. L'idée, c'est pour arriver à ça, euh, ce serait peut-être reprendre euh, ce qu'avait dit M. Smoot euh, en introduction de, son, de ce qu'il a dit mercredi. Voir que euh, c'est comme une enquête euh, policière ouais. et qu'on a des indices. Et... Euh, Prendre les indices que l'on a, le CMB, euh, la, la vision des galaxies, et remonter au fur et à mesure dans ce qui est du concept, de la théorie ou de l'hypothèse, pour arriver à, au cadre que vous venez de faire. Donc vous suggérez quoi ben, euh, Prendre déjà tous les points qui sont de l'observation. Pas forcément les méthodes, mais les observations, par exemple le CMB. Par rapport au CMB, jusqu'où on remonte pour euh, euh, aller jusqu'à l'inflation, euh, par exemple. Alors, je ne sais pas si, si vous regardez beaucoup les séries de télé euh, policières, mais ils font ça sur des grands tableaux blancs, euh, en mettant... Euh, oui, mais la raison, tête... on n'est pas encore complètement équipé. C'est voilà, tête... un tableau en papier. Alors, parce que pas forcément que les sacré. choses électroniques, mais euh... la tête des suspects. Donc, euh, et puis, euh, en fonction de chacun des suspects, remonter vers... Euh, mais c'est un petit possible. peu ce qu'on commençait à faire hein, parce que le CMB est quand même associé euh, à la recombinaison les galaxies et les étoiles nous, nous, nous donnent des indications sur la formation des structures c'est un petit peu ce qu'on est en train mmh. de faire quand même mais prendre vraiment au point de départ ce qui est observable et aller au, au fur et à mesure par exemple l'inflation euh, d'après ce que j'ai compris ça reste une théorie le Big Bang pareil en revanche euh, euh, le CMB c'est une observation l'existence des galaxies ou des étoiles pareil c'est une observation Euh, oui, mais alors du coup, je ne sais pas ce que vous êtes de faire par rapport à cette carte des concepts. Ouais, si, on met, si on met ça comme pointe de pyramide, c'est-à-dire c'est l'idée du modèle du Big Bang, on part en dessous de ce qu'on observe réellement, on remonte, et on va retomber dessus, ça fera une pyramide inversée, avec peu de preuves, on va euh, conjecturer euh, je sais pas, tout ce que vous aviez quasiment sur la liste au début, et puis on va se re, re réduire sur le modèle du Big Bang. Oui, mais... C Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, que... Mais là, on se concentre vraiment sur le modèle du Big Bang. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec le modèle du Big Bang. Euh... Oui. oui. Euh, juste, euh, peut-être, on pourrait mettre d'un côté tous les observables en tas, parce qu'à la limite, c'est juste des observables et les méthodes à côté. Euh... Enfin, en fait, il y a un tas modèles, un tas observable un tas méthodes, et puis ça fait un triangle... Si de... vous voulez. Enfin, Donc là, une, une, dans le tas modèle, il y a le modèle du Big Bang et il y a ces choses-là. On est d'accord euh, Pour éviter que je passe de l'un à l'autre, est-ce que vous voulez euh, me redonner les méthodes On va les mettre dans ce coin-là et puis après on va... Et les observables. Donc les observables, on en a un certain nombre Ici. Hein galaxie, CMB. Mais j'ai un tout petit peu peur que là, si on fait ça, ça soit un peu trop simpliste. C'est-à-dire que, voilà, on aura trois tas, on va dire, ils sont reliés les uns avec les autres. Euh, je crois que l'idée de l'exercice, c'est par exemple dire, voilà, la vitesse de la lumière, ou la lumière, c'est lié à la longueur d'onde, c'est lié à, à l'expansion de, de l'univers, c'est lié à... Enfin, je sais pas. Il faut préciser les choses, comment vous voulez après établir les, les... Il pourrait y avoir méthode et limite de la méthode, puisque la vitesse de la lumière, c'est une limite d'une méthode. Euh, la longueur d'onde, c'est aussi une limite d'une du, méthode, puisque euh, on pourra avoir une certaine longueur d'onde euh, pour voir la… au niveau de la recombinaison, puis il y a une autre longueur d'onde pour voir les galaxies les étoiles, c'est aussi les limites pas des pas différentes que méthodes. La, la, la vitesse de la lumière, ce n'est pas qu'une qu limite. Hein. C'est un concept. Je ne sais pas si, si vos élèves captent tous que, que, que la... Enfin, C'est un peu l'idée du truc. Hein. C'est d'essayer d'identifier quels sont les concepts difficiles et quels sont les liens avec tout ça aussi, je, je pense, dans, dans cet exercice-là. Et, et ne cesse que la vitesse de la lumière, ce n'est pas qu'une limitation. Euh, George a pris l'exemple hier de dire, ben « voilà, Vous êtes sur la galaxie d'Andromède, vous regardez la Terre aujourd'hui et vous allez voir que euh, la, la Terre que vous observez aujourd'hui euh, l'être humain, il n'est pas encore là parce qu'il parce que y a un certain nombre de millions d'années de, de retard euh, je ne sais pas si par exemple tous les élèves ont capté ça euh, ce que ça veut dire vraiment je veux dire, tout le monde sait que la, la lumière va à une vitesse euh, finie euh, mais aussi le fait que quand on observe loin, on observe de plus en plus euh, toutes les questions d'horizon associées enfin, je, je, voilà je... Je ne voudrais pas qu'on évacue la complexité de certains concepts en, en mettant tout dans les simplement méthodes. Mais encore une fois, la parole est à vous. Moi, j'essaie simplement de vous titiller. Encore une fois, moi, je veux bien faire ça, hein? Méthode, euh, les méthodes, les concepts et les, uh, et les observables. J George, nous avons commencé cet exercice. Nous sommes un peu so train de se faire. Donc, vous pouvez peut-être lire le cap. All right. So one of the things that that I like to do when I think about it is you think about what is it you actually observe and can see and, and understand and then what models you make, what ingredients go in the model, the laws of physics, the what, what kind of things you have to put in the universe like the, the baryons, the dark matter, the dark energy, the, the radiation. Think about what the ingredients are, how they all fit together, which is dominant when and then how those get put into the simulation so that you can then You know, simulate what the universe should look like and compare it to your observations so when you start thinking about how to what requires to make the universe in your in your computer and that is ingredients and laws that govern their interactions and then doing the simulations to see how it faces through that makes you put together a concept of how you think the universe goes Donc sa proposition hein, de dire uh de mettre effectivement ce qui est observé, bravo, gagné, <laughs> un zéro, <laughs> euh, et puis de mettre euh, les ingrédients, alors qui ne sont pas des choses directement, enfin euh, qui sont déjà des plus conceptuels, qu'on doit mettre dans l'univers, c'est-à-dire, euh, euh, je ne sais pas, baryon, matière noire, énergie noire, etc., et, et, et relier, ça, euh, relier ça au modèle. One of the Can you think about the universe in individual pieces? Or if I have a piece here, like the computer or table or the carpet, does that imply the whole universe, right? Is it all tied together? Are there are there just small relationships or are there big relationships? When you make a drawing like that, you're you're implying major relationships rather than the fact that everything, you know, many things are tied together very tightly. Right. So We, when we do this exercise, we usually don't do it on a computer. We do it on a, on a board. And, and you can you make overlapping so You like Venn diagrams. You make overlapping circles. You make other things to see how things go. But the question is, you know, one of the questions you'd ask is how tightly are everything related? The good thing about physics and when we're doing models, we see there's almost always one thing that's dominant. And that we can put that in, and that makes an approximation of what, what the universe is. But later we see there's many ties. That, that, that, you know, the fact that we make the early elements, you know, the light elements early and the heavy elements later, they actually tie together, although the f interactions of what's happening isn't the same, but the, what you end up with at the end is that way. And it's, it's sort of putting together the picture of, like, where did the matter all come from and what forms, right? How did it grow over time? There, there's different ways you can, you can slice it. Mais donc, il y a l'idée de, de voir après comment les, les différents constituants euh, sont, sont reliés les uns avec les autres, avec certains qui ont des liens forts et puis d'autres des liens plus, euh, euh, plus faibles, mais, mais essayer d'identifier comment tous ces constituants sont, sont reliés les uns avec les autres. Et là, on a un exemple de modèle. Euh, il y a d'autres modèles, on y reviendra peut-être. Euh, je propose de mettre à droite les observables et à gauche les constituants. Donc, ce qui est les ingrédients dans, dans l'univers. Donc, qu'est-ce que vous mettriez euh, Vous voulez qu'on commence par quoi Les observables. Donc, on a déjà le CMB, les galaxies, les étoiles. Je vous écoute. Les planètes. Alors, vous avez parlé des, euh, bah, de tous les objets, la supernovae, euh, c'est tout lié, en fait, à, à, à l'histoire des étoiles. Hein. Euh, étoiles à neutrons, euh, géant trou c'est des états d'évolution de l'étoile jusqu'au trou noir qui sont l'état final, euh, ou les étoiles à neutrons qui sont l'état final. De, euh, donc, je vous propose de le mettre en plus petit. Si j'arrive à faire... Ce... Parce qu'on peut considérer que tout ça, ce sont des... Les étapes de vie d'une étoile. Euh... Ondes dans les vecteurs d'information. Alors je le mets, mais ça c'est c'est autre chose. C'est euh... une question par exemple à votre avis les ondes gravitationnelles ça a des longueurs d'onde? Évidemment. Hein. Donc, euh, c'est donc je mettrais plutôt onde gravitationnelle, lumière. Électromagnétique, oui, alors quand vous dites lumière en classe pour eux, c'est la lumière visible, c'est ça. Donc, on va mettre onde électromagnétique. Euh, puisqu'on est dans la série, on peut rajouter neutrino Et donc après il y a des concepts en longueur d'onde euh. Alors dans les objets, est-ce que vous avez est-ce que la liste est à peu près complète Alors oui. dans la classification on de George, je crois que On peut oui. rajouter la matière baryonique Oui, mais justement euh, dans oui. la classification de George, ça ça serait un ingrédient de l'univers Parce que justement, je crois que la, la proposition, c'est de dire qu'il y a ce que vous observez. Et puis après, euh, euh, déjà, matière baryonique, c'est un pas de plus. Ça serait une hypothèse Non, du mais modèle. même, c'est aussi un pas de plus, d'une certaine façon. Non, bah, ça ne ça, ça, ça serait pas une hypothèse du modèle, en fait. Dans quel sens bah, Matière baryonique, matière sombre, etc., on est toujours dans le modèle, en fait. Oui, mais c'est des ingrédients du, de l'univers l'univers, il faut de la matière baryonique, il faut de... des, ingrédients, et, et... des hypothèses. Ah non, ça c'est des ingrédients. Alors enfin, elle... après, c'est des hypothèses plus ou moins. On peut éventuellement mettre des couleurs, mais ce sont. Euh, euh, je, je crois que c'est un petit peu dans ce sens-là qu'il disait. C'est-à-dire que ben, vous savez que par exemple la Terre, elle est, elle est formée de baryons. Donc euh, mais par exemple la galaxie, euh, ben, elle est formée de baryons et probablement de, de, de, de matière sombre. Donc j'avais l'impression que son idée, c'est qu'il faut séparer deux concepts. Le concept de ce que vous observez dans l'univers, et puis après, les, les, les, les ingrédients qui, qui sont nécessaires. Euh, donc, ça voudrait dire que c'est une autre catégorie, ça, qui sont les ingrédients qui sont nécessaires. Alors, on sait bien que la Terre et les planètes sont formées de, de baryons. Mais euh, euh, les étoiles, c'est déjà moins clair. On parle de des toiles de matière étrange ou des choses comme ça. Donc, euh... Donc, en tout cas, si on suit sa proposition, vous pouvez ne pas être d'accord avec un prix Nobel. Hein. Ça, ça n'engage que vous. Mais euh... Tout ça rentre dans la même catégorie. Non. science. It's not the authorities, it's the, it's the data and the observations. So you are allowed to disagree okay. and so forth. But I can give you another example of a concept diagram. So you, you have probably seen con the, the idea of how the ecology, how the energy and the nutrients flow in a, in a rainforest. How there's stuff in the trees, there's stuff in the ground, there's stuff in living things that live in the trees and so forth. You, you could do a similar kind of thing for life in the universe not just the rainforest. You know, what's the relationship between the stars and the planets and life, right? So the stars made the material. There's, you know, they do many. They provide energy. They, there's a, you, you can make a diagram, and here are the, here are the stars, and the, the first elements being formed, and the stars making more elements, and the stars then producing next generation planetary system. It's an ecosystem inside of our galaxy, Where you have a cycling of material from the stars back to the mat material, new stars and solar systems forming, but then energy coming from that, from the star to the life. You see when you make these kind of concept diagrams, there's many different possible ways. There's not just one for all of the universe. It's it depends on which way you want to look at things mais je pense que l'idée c'est plutôt de voir effectivement toutes les possibilités de ce genre de choses c'est de voir comme dans un écosystème un petit peu euh, euh, quest qui euh, qu'elles sont les, les relations entre entre les différents euh, entre les différents concepts euh, bah, vous avez vu par exemple la structuration de la matière les étoiles la vie des étoiles etc donc, donc on peut comme ça faire des cycles euh, donc c'est aussi une, une façon de d'écrire les choses ce qu'on a aussi commencé à faire en écrivant, par exemple, le scénario du Big Bang et la structuration progressive. Et après, vous pouvez partir, Enfin, j'imagine, là j'illustre un peu ce que Georges proposait, vous pouvez partir sur l'évolution des, des étoiles, aussi sur la synthèse des éléments, quand est-ce que les, les éléments sont synthétisés, etc. Et ça vous donne un peu l'écosystème de, de l'univers. Donc c'est aussi une autre façon de procéder. Bon, il faut simplement qu'on décide d'une façon de procéder pour à peu près arriver à quelque chose de... Euh, euh, alors, si on continue dans, dans cette direction-là, après, on verra peut-être les, les liens. Euh, alors, j'ai bien compris qu'un qu des, des aspects, c'est qu'effectivement, tout n'est pas au même niveau de... de comment dire de, La matière baryonique, on sait que ça existe. Euh, la matière sombre... Euh, la plupart des gens pensent que ça existe, mais c'est déjà plus un, un niveau spéculatif. L'énergie sombre, euh, on voit simplement ça sous, sous le fait que l'accélération de l'univers euh, accélère. Donc, donc tout n'est effecti effectivement pas au même, ni au, au même niveau. Maintenant, euh, euh, pour l'instant, en tout cas, on a besoin de tous ces ingrédients pour faire un modèle d'univers. Donc, qu'est-ce que vous metteriez à part matière baryonique et matière sombre Énergie sombre euh, ah, énergie L'énergie sombre, ouais. En italique toujours. Enfin... On, on verra après, enfin, après un code euh... des couleurs pour. Euh... Alors ce qu'on appelle matière baryonique, c'est en gros, ce qui est formé de protons et de neutrons. À votre avis, l'univers, il ne contient que ça Il manque deux trois trucs là-dedans. C'est drôle parce que la première chose que vous voyez quand vous regardez le ciel, c'est pas un de ces trois trucs-là. Vous êtes trop sophistiqués. Comment Il manque les photons, non Bah oui, la lumière. <rire> Qu'on appelle parfois radiation, euh, mais enfin on peut dire pour simplifier lumière. Alors effectivement c'est ce qui est le plus visible, c'est c'est pas un jeu de mots. Euh, c'est une toute petite fraction de, de l'univers. Et puis il euh, y a aussi des, des particules qui ne sont pas des protons et des neutrons, par exemple les neutrinos, c'est ce qu'on appelle les, les leptons. Euh, donc on pourrait, je sais pas. Euh, les neutrinos, les électrons, tout ça, c'est des leptons. Donc, euh, on va peut-être le mettre aussi. Vous avez entendu qu'il y, y a, par exemple, des, des neutrinos. Donc, je vais mettre leptons, c'est euh, électrons, neutrinos, etc. Et il y a encore quelque chose qui manque, d'ailleurs. Vous ne voyez pas. C'est drôle parce que ça n'a pas du tout été évoqué pendant tous ces cours. Donc, c'est peut-être pour ça que ça vous... Euh, des choses qui généralement passionnent les élèves. Les trous noirs, c'est la matière baryonique. Mais à côté de la matière, il y a autre chose. Ah, l'antimatière, oui. Ouais, effectivement, l'antimatière. Alors, il y en a très très peu dans l'univers. C'est quelque chose qui a été. Je crois que personne ne l'a vraiment évoqué. Euh, c'est aussi une des, une des questions qui est importante dans le modèle du Big Bang. Euh, parce que matière-antimatière, vous savez que c'est relativement symétrique. Et, et, et on ne sait pas exactement euh, pourquoi euh, la matière domine dans l'univers. Il y a très très peu d'antimatière. Donc, euh, je pense qu'il faut rajouter antimatière euh, parce que euh, il y en a très peu, mais justement, c'est intéressant qu'il y en ait très peu. Et c'est d'ailleurs une des questions ouvertes. Euh, on a on a des théories hein, pour expliquer. Euh, il y avait des théories dans les années 60 qui étaient euh, un jour euh, l'univers c'est il y a une transition de phase, la matière d'un côté, l'antimatière de l'autre. Euh, le problème, c'est qu'entre les deux, il y a une zone évidemment de frontières. Et alors, à ce moment-là, il y aurait de la matière qui, qui s'annihilerait. On devrait voir quelque part dans le ciel un genre de mur où, où il y a plein de lumière. Euh, c'est là où la matière et l'antimatière se rencontrent. Maintenant, l'idée, c'est plutôt qu'au cours de l'évolution de l'univers, donc dans le scénario de Big Bang, il y a un moment où il s'est passé quelque chose qui a fait que la matière s'est mise à dominer sur l'antimatière. Petit à petit, et puis donc aujourd'hui, il n'y a, a plus que de la matière quasiment. Euh, mais donc c'est un élément important, même s'il est extrêmement euh, faible. Donc voilà à peu près les ingrédients qui sont nécessaires pour, euh, pour expliquer le CMB, les galaxies, les étoiles, les planètes, etc. Donc là, c'est ce qu'on appellerait les, les constituants de l'univers. qui est observé dans les objets qui sont peut-être les objets de l'univers, en, en étendant objets jusqu'à ce fond, fond cosmologique par exemple, euh, donc les ou les C'est-à-dire que là, il y a, il y a vraiment. C'est ce, plutôt ce qu'on observe. Ici, euh, on va un cran euh, au-delà. Euh, par exemple, on se rend compte que.. Euh, euh, les planètes sont toutes formées de matière baryonique, le CMB c'est de, de la lumière, le, les galaxies... Comment Ce seraient les constituants élémentaires. Voilà. Donc après, on pourrait même établir des... On va peut-être pas le faire là, mais établir des flèches. Hein. Par exemple, euh, euh, ben les planètes c'est de la matière baryonique, les étoiles c'est de la matière baryonique et de la lumière, les galaxies c'est... Euh, de la lumière, de la matière baryonique, de la matière sombre. Euh, euh, le CMB, c'est de la lumière, et ainsi de suite. On, on peut établir comme ça des, des liens entre, euh, entre ces choses-là. Le lien aussi qu'on peut trouver, ce sont les interactions la gravitation, la lumière, euh, les forces nucléaires Effectivement. Parce que c'est ce qui explique euh, chacune des parties euh, du modèle. Alors. Euh, est-ce que vous voulez faire ça, voir les forces et voir euh, les forces fondamentales et voir euh, qui, qui, euh, qui est responsable de quoi on peut, on peut faire ça. Ce n'est pas quelque chose qui était dans notre liste initiale, mais je pense que vous voulez qu'on fasse ça. Donc il y a la gravitation, il y a la faible, la forte, électromagnétique. Et puis, puisqu'on a décidé de mettre aussi des hypothèses, il y a des autres forces. À votre avis, le CMB, quelle est la force qui est à, que vous associeriez je, je pense que c'est un exercice intéressant parce que... Euh, alors par exemple, le CMB, pour vous, c'est quoi comme force qui agit ben, C'est effectivement électromagnétique puisque c'est la recombinaison... Enfin, c'est la, la recombinaison des protons et des électrons. Donc, la force entre les protons et les électrons... Euh, donc, Voit le CMDB, ou, euh, je comprends bah, La force qui est liée à, à la présence du CMB, c'est vraiment la force électromagnétique. C'est des photons, c'est... Euh... Euh, ouais, Pour moi, le CMB, il est la conséquence des choses qui étaient euh, avant, et donc euh, je pensais que la gravitation jouait déjà un rôle avant, mais... Alors on peut dire ça aussi, mais c'est à, à deuxième degré quand même. Euh, c'est-à-dire que la gravitation joue un rôle et on va pouvoir mettre une flèche sur l'expansion de l'univers. Euh, mais, mais, mais le lien direct, la force qui agit, c'est quand même le, la force électromagnétique. Donc ça veut dire que la, conséquence... la, la raison pour laquelle ça se passe à 3000 degrés Kelvin, c'est parce que justement, euh, l'énergie de liaison entre le proton et l'électron, l'énergie électromagnétique de liaison entre le proton et l'électron est telle que ces liaisons-là sont arrachées au-delà de 3000 Kelvin. Donc c'est vraiment un processus électromagnétique. Oui, moi, je pensais que le CMB, c'était l'observation qu'on qu faisait. Je pensais que ce n'était pas l'événement. Après, on interprète ça du point de vue de la gravitation, depuis vu, vu de l'expansion de l'univers. Mais encore une fois, c est, c est pas, le, le lien n'est pas... Là, là ce qu'on regarde, c'est les forces qui sont en présence dans les galaxies, dans la dynamique des galaxies, dynamique des étoiles, etc. Euh, et ça, c'est uniquement la force électromagnétique. Après qu'on en tire des informations, euh, euh, les galaxies, on va... Enfin euh, bon, euh, de toute façon, tout ça va nous donner des informations sur la gravitation. Mais, mais c'est du second degré par rapport à ce qu'on disait, il me semble. Euh, les galaxies, pour vous. La dynamique des galaxies, c'est gravitation, effectivement. Les étoiles. Euh, les pauvres étoiles, si avec la gravitation, oui. elles te oui. toutes en trou noir Oui, il y a la gravitation. Non, pour moi, la plus importante, c'est pas. Euh... Oui, c'est l'interaction forte, parce que c'est la réaction de fusion nucléaire qui, qui vous fournit. La... Donc, essentiellement, c'est un ensemble entre. Enfin, c'est lié entre la, la contraction due à la gravitation et, et l'expansion due à l'énergie qui est. Qui est... Euh, donc. Euh... Parce que c'est la force forte qui est, qui est liée aux réactions de fusion nucléaire. C'est la réaction de fusion nucléaire dans les étoiles qui fournissent la température, qui fournissent la chaleur. Oui, ouais, mais la force qui est derrière ça, c'est la force forte. C'est vraiment une réaction de fusion nucléaire qui, qui chauffe le truc et donc, il, donc, donc le lien, il est vraiment avec la force forte. Bon, donc voilà à peu près... Euh... Alors maintenant, effectivement, la, la, la gravitation est reliée aussi à l'expansion de l'univers, et donc c'est pour ça qu'après tout ça... Euh... Alors, essayons de voir rapidement les méthodes. Pour l'instant, on avait tiré les, les messagers. Alors, on peut faire le même tableau de l'autre côté, évidemment. Euh, enfin, le, on peut faire des liens aussi entre les forces et... Euh... Alors, je n'ai peut-être pas là, mais... Éventuellement, je le rajouterai. Donc, par exemple, la lumière est clairement la, la force électromagnétique. La matière baryonique, euh, ben, elle obéit à toutes les, toutes les forces. Euh, les leptons n'obéissent pas... Euh, obéissent à l'électromagnétique faible et gravitation. L'antimatière... Alors, l'idée, c'est que l'antimatière est liée aussi à une autre force. Donc, évidemment, l'antimatière, elle est soumise, comme les autres, à toutes ces forces-là. Mais il y a peut-être une autre force qui, par exemple, va distinguer matière et antimatière. Pour... Et puis, matière sombre est probablement liée à une autre force. Vous avez vu que la matière sombre, elle n'a pas de... Euh, elle n'est pas soumise à une force électromagnétique, hein, parce que sinon elle se comporterait euh, comme la matière. Donc c'est probablement une autre, euh, lié, lié à une autre force, euh, évidemment la gravitation. Et puis l'énergie sombre, euh, c'est évidemment la gravitation, puisque ça joue un rôle, euh, et probablement aussi une autre force. Donc on peut aussi faire ce, ce, ce genre d'exercice.